Moi et ma caméra. Est-ce que tu peux venir nous aider à lire les phrases Moi La littératie, c'est un grand mot pour dire qu'on va apprendre à utiliser l'information écrite dans la vie de tous les jours. Tu vas voir, c'est pas si compliqué. On apprend en discutant. Est-ce que tu te rappelles au début de l'année, on avait parlé des tournois-tolles On échange, on discute, on s'amuse. Même toi, tu connais les phrases sur on continue de jouer entre amis jusqu'à ce que ce soit l'heure de l'Histoire. Dans bon, quoi? Oui! Est-ce que tu vas écouter l'Histoire? Oui? Assis-toi. On s'assoit tous ensemble et on lit le livre géant. Maman. Maman. Papa. Et des oiseaux chanteurs. L'histoire est fini. On a appris à lire plein de nouveaux mots et on s'est bien amusé. Tu vois, c'était pas si compliqué. C'est ça, la littératie. La blague de la journée! <rire> Christopher, peux-tu me dire une phrase drôle avec Philippe? Euh. Mais je... ben non, je sais pas. Vas-y, toi. Il y a un oiseau sur un Philippe! <rire> Il va tomber. Oh, il <laughs> est hey, il va tomber. <laughs> <laughs> La, la blague de, de la journée. Quelle est la différence entre les dentistes et les bibliothécaires? La différence entre les dentistes et les bibliothécaires? Mm -hmm. Je ne sais pas. Bon, les dentistes demandent d'ouvrir la bouche, tandis que les bibliothécaires, eux, demandent de la fermer. Oh! oh, oh, oh, oh! Ah, comme si comme ça ça protège nos pieds oui! ça sert à marcher oui! ça protège nos pieds oui! on peut les lacer oui! on peut les cirer oui! courir et marcher oui! on peut les manger oh yeah! <rire> vous avez raison alors montre-moi tes souliers Comme si, comme ça, comme si, comme ça. Comme si, comme ça, comme si, comme ça. Ô. Comment on épelle souliers S O U L I E R. Comment on épelle souliers S O U L I E R. Comment on épelle souliers S O U, S -o -u. Josée, j'ai une devinette pour toi. Oh, j'adore des devinettes! Qu'est-ce que le l'oreiller dit à l'autre oreiller alors qu'elle voulait dormir? Mmh, je ne sais pas. Tais-toi, s'il te plaît. D'accord. Bonne nuit. L'école, moi et ma caméra. Là, on s'en va à la bibliothèque. En premier, on s'assoit et la bibliothécaire nous lit une histoire. La C'est comme si on le vivait, tellement elle lit bien. Oh, on voit que nos sont très contents. Et là, est son carré. Ici, tu peux lire toutes sortes de livres des bandes dessinées, des romans. Oh, C'est beau ça Tu choisis tes livres et puis tu t'installes à une table. Mais chut, c'est un lieu silencieux. Parfois, tu es tellement concentré que rien n'existe autour de toi. Avant de repartir dans ta classe, tu peux choisir un livre à emprunter. Puis tu le donnes à la bibliothécaire. Et puis on repart dans la classe. C'est ça la bibliothèque. La lettre L. Dans la ferme à Maturin, il y a des centaines de canards. Il y a des... par-ci, il y a des... par-là. Il y a des... il y a des... il y a des... Dans la ferme à Maturin, chacun son refrain. Dans la ferme à Maturin, il y a des centaines de... Il y a des par-ci, il y a des par-là Il y a des, y'a des, il y a des Dans la ferme à Maturin, chaque son refrain Dans la ferme à Maturin, il y a, il a, oh des centaines de cochons, il y a, il a, oh des par-ci, il y a des par-là Y'a des, par y'a des, y a des, y a des Dans la ferme à Maturin Chacun son refrain dans la ferme à Maturin. Ia, Ia, oh, il y a des centaines de chevaux. Ia, Ia, oh, il y a des qui par-ci, il y a des qui par-là. Ia, Ia, Ia, dans la ferme Veux-tu m'aider? Il faut faire une phrase avec ces mots-là avant que ça sonne. Tu es prêt? Oh, euh, le, le, le dragon euh, oh, s'habille en Charlie. <rire> hey, ça serait drôle, ça. <rire> um, Charlie dragon s'habille. Charlie dragon s'habille, mais oui! Charlie s'habille en dragon. <rire> hey, bravo! Elle. elle, elle, la lettre L, c'est la lettre des lamas. Les lamas qui aiment la lecture les lundis bien dans leur lycée légendaire. Elle, regardez mes ailes, une autre sorte de L. <rire> Merci. Merci. savais-tu que les Sumériens ont inventé l'une des plus vieilles formes d'écriture? Les Sumériens vivaient dans l'Irak antique. Ils ont inventé le cunéiforme, une écriture en forme de clou. Ils prenaient un petit outil et s'en servaient pour faire des combinaisons de formes sur des plaques d'argile. C'est tellement vieux que ça a précédé les hiéroglyphes, la célèbre écriture en dessin des Égyptiens. Le savais-tu? Là, tu le sais! Dans l'aspirateur de Melanie Watt avec image. Ça part d'une mousse qui est venue dans une maison. Après tout un coup, il est aspiré dans un aspirateur. <muches> Savait elle savait qu'elle était coincée, qu'elle ne pouvait rien faire d'autre, qu'elle elle devait juste accepter. Tu vas faire les cinq phases euh, du deuil, du déni, un marchandage, colère, désespoir, l'acceptation. Ça m'a fait rire quand il avait dit à l'attaque parce qu'il était tout seul. L'aspirateur ne marchait pas. et l'ont mis pour aller le jeter. Après, euh, la mouche était libérée. J'aime cette mouche parce qu'elle montre ce que tu fais pendant le deuil. Est-ce que tu as donné un nom à la mouche? Oui. Son nom, c'est Mouche. On me demande aussi si l'histoire euh, est tirée de la réalité. Puis la réponse c'est oui. Je faisais le ménage une journée dans, chez nous, puis euh, j'ai aspiré une mouche par erreur. Je savais qu'elle était encore en vie dans l'aspirateur. Je me suis posé plein de questions. Euh, Est-ce qu'elle est fâchée contre moi ou est-ce qu'elle est super heureuse puisqu'elle vient de découvrir un endroit nouveau. Donc, c'est un petit peu ça qui, qui m'a inspiré, de créer l'histoire. Comment t'as devenu l'auteur du livre? Mais pour moi, c'est un petit peu un hasard. C'est dans un cours d'illustration à l'université que j'ai écrit mon premier livre, euh, Léon le caméléon. Et mon professeur m'a encouragé à l'envoyer une maison d'édition. Et c'est comme ça que, que j'ai commencé à écrire des livres pour enfants. Je voulais vous remercier pour vos questions. Soyez créatifs, puis n'ayez pas peur de, de plonger dans l'inconnu. Bye! Si j'étais une mouche, j'allais um, voler autour des personnes. C'est amusant de jouer avec les mouches quand tu dois les chasser et tu dois le tuer. Moi, je dis ne tue pas parce que euh, c'est des insectes, il n'a pas un cerveau, il ne sait pas ce, quoi faire. Ils sont innocents. Hein? Le deuil, c'est Qu un canard. Le désespoir, je pense que c'est quand tu voulais faire quelque chose... Um, mais après, tu, à un moment, tu penses que tu pourras plus le faire. Ça me rappelle quand j'ai perdu quelqu'un qui était spécial dans ma vie pour moi, parce que moi aussi j'étais désespoir De manquer l'autobus, les serpents, la fin du monde, les araignées. Je n'ai pas vraiment peur. En France. Sur le toit d'une maison. où je me poserai quelque part que personne ne voit dedans. Oui, j'aime lire. Moi, je pense que quand tu lis, c'est comme... c'est comme rêver avec les yeux ouverts. J'aime lire beaucoup, Merci. Moi, j'aime les bandes dessinées. Des fois, j'aime lire des romans, mais j'aime les bandes dessinées aussi. Moi, je préfère des livres d'aventure. La lettre L, majuscule. On trace une grande ligne vers le bas Et au bas de cette ligne ligne vers la droite, le L majuscule, le voilà, la la la la la la la